Qui se passe chez toi c'est que tu as peur de l'accomplissement. Tu as peur de confirmer tes doutes ou de les infirmer. Mais tu as peur de te de te fixer sur un choix. Tu préfères les sables mouvants. C'est ta manière d'intégrer le chaos dans ta vie, pour reparler du chaos. Euh, tu, souhaites, tu souhaites ardemment qu'on te dise à travers une grille de lecture qui n'est pas la tienne que ce que tu fais, bon, ce que tu fais, juste que tu es à ta place. Il y a, une, euh, il y a un délire d'orpheline derrière, c'est quoi Ok, ne pas, avoir, ne pas avoir ce soutien à l'extérieur, euh, c'est être orpheline. C'est ne pas avoir de piliers, de béquilles sur lesquelles t'appuyer. Mmh. Il y a autre chose derrière. Par quoi c'est sous-tendu ce système-là Un désespoir. Une certaine une certaine, oh là, une certaine distance avec tes émotions. Une certaine. Distance pas avec tes émotions. Une certaine distance d'avec le bouillonnement de la vie. Le les transformations que te font prendre... Enfin, derrière, ça, ça résonne. J'ai peur des transformations que pourrait me faire prendre euh, la vie si j'assume que maintenant je suis à ma place ou que je ne suis pas à ma place. Vivre, c'est ça. Vivre, c'est ressentir ce bouillonnement qui est là. Et là, c'est ça vient aussi révéler cette énergie dans le groupe. Cette peur du bouillonnement, cette peur de, de nous laisser... Ah mais c'est une cristallisation de l'ego. On a peur... En fait, euh, on, on, on, on met notre identité sur euh, l'être humain. Alors attends, je suis en train de m'embrouiller. Euh, l'ego a peur de disparaître. Et comme on écoute l'ego, on a peur de disparaître. Et on a peur de disparaître de quel moyen En allant dans la matière. Donc on fuit vers le spirituel, on fuit vers le mental, on fuit vers quelque chose d'imaginaire, un rapport, ouais, vraiment un rapport à l'imaginaire, au mental, à l'intellectuel, euh, qui nous fait nous... qui nous fait être éternel, qui nous fait être stable, qui nous fait être accompli. Ça me fait vibrer, rien n'en parler. C'est... L'accomplissement nous fait peur. L'accomplissement te fait peur. Tu es là à te demander, mais qu'est-ce que c'est Tu es là à te demander, mais est-ce que j'ai la clé Est-ce que je suis juste Et toutes ces questions te perdent parce que là n'est pas la question. Il n'y a pas à se demander ça. À aucun moment. Voilà l'information. La recherche de la vérité personnelle, comme je l'appelle, cette recherche de qu'est-ce que qui je suis maintenant est une recherche perpétuelle. Et ça, ça me fait peur. J'ai peur du vide derrière. Voilà ce que ça sous-tend. On, on, on joue ce jeu-là, on, on, on, on plonge dans ce film-là parce qu'on a peur qu'il ne se passe rien. On a peur d'être anéanti. On a peur d'être annihilé. On a peur d'être grondé. Et on se pose la question, qui suis-je sans cet extérieur qui me domine qui suis-je sans cet extérieur qui me dit quoi faire Qui suis-je sans cet extérieur qui me trace la route On est en train sincèrement de se demander mais est-ce que mon délire de je suis indépendant est réellement viable Ou est-ce que je suis à jamais inclus un dans une structure dans un cadre et quelle est la li quelle est ma liberté quelle est ma liberté ouais, c'est ça hmm. merci pour ta question connue